Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une euh, courte vidéo pour vous donner un petit, euh, comment dire, un, un bon filon. Euh, bon, vous savez que normalement euh, l'avertissement aura lieu cet automne et que par conséquent il faut se rapprocher au maximum de Dieu. Et euh, l'une des manières euh, de se rapprocher de Dieu, bon bah, il y a les sacrements, la lecture de la Bible... Euh, les, les bonnes actions, les, le jeûne, euh, les sacrifices, euh, etc. Mais il y a aussi la prière qui est très très importante. C'est pour ça qu'il faut essayer de, de prier au maximum euh, de ses possibilités. Hein. Euh, moi, avec, ces, avec le télétravail, tout ça... Euh, le, et le confinement, enfin, j'arrive à prier trois heures par jour minimum. Et là où je voulais en venir, c'était euh, sur la chaîne Gloria TV, il y a euh, le compte de de, de, de quelqu'un qui se qui se fait, euh, qui qui, se, qui a intitulé sa chaîne Océ Shalom. Et en fait, euh, il a posté euh, des rosaires. Et je crois qu'il a une quarantaine de chapelets, si vous voulez. « De Marie messagère de l'amour ». Alors, en fait, c'est incroyable. Mais bon, euh, rien n'est incroyable, hein, si, pour celui qui est à la foi. En fait, euh, ce sont des, des chapelets médités avec la Vierge Marie, en personne. C'est-à-dire que la Vierge méditait les, les mystères euh, du chapelet... Du rosaire euh, avec les, les, les participants. Donc en fait, ça se passait. Euh... Alors je, je crois que ça ne. Enfin, en tout cas, les, les, les chapelets qui sont sur le, la chaîne d'OC Shalom sur Gloria TV, euh, je crois que ce sont des chapelets qui, qui ont eu lieu euh, en 2007, de 2007 à 2009. Donc comme je vous disais, il y en a une quarantaine. Et euh, donc en fait le, le principe, donc ça se passait du côté de Nantes, et euh, c'était euh, une voyante, enfin même si je, je crois qu'elle ne, elle ne voyait pas la, la Vierge, mais c'est un instrument de Dieu, voilà, le terme est plus exact, donc qui s'appelait Marie-Pierre, Marie-Pierre euh, était l'instrument de Dieu choisi par le ciel, pour euh, transmettre la parole de la vierge marie donc en fait marie pierre rentrait en en extase hein, on peut dire et elle était totalement inconsciente euh, à elle-même mais elle elle transmettait la parole euh, de la vierge marie et je crois enfin et, et je me souviens aussi euh, que euh, un jour elle a, elle a transmis la parole de jésus euh, de jésus euh, un cénacle je vous je vous laisserai découvrir ça. Voilà, car euh, encore le, le temps se fait très court, mes amis. Hein. Dans, dans, dans moins de six mois, nous rencontrerons le Seigneur euh, dans le, dans le, dans à l'avertissement. Et euh, voilà. Euh, alors, je crois qu'il y aura des, des signes dans le ciel. Donc, nous pourrons nous, nous, nous confesser euh, le moment venu parce que c'est. Il faudra être pur hein, pour rencontrer notre Seigneur le plus pur possible. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant <rire> de, mes, de mes réflexions. D'ailleurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.